Ok bonjour, donc on va on va reprendre le, le cours où on l'avait laissé la, la semaine dernière. Donc la semaine dernière on avait commencé à voir un peu IPv6 dans, dans les grandes lignes, hein. on a vu les, les quelques avantages qu'il y avait et en particulier l'intérêt d'IPv6 c'est de pouvoir continuer à, à faire marcher l'internet vu qu'on n'a plus beaucoup d'adresses IPv4. Donc aujourd'hui, on va regarder plus en détail ce, ce protocole. Et puis, donc, euh, j'espère que vous n'allez pas partir en courant, parce que généralement, quand on voit ce qu'il y a au tableau, eh bien, ça fait peur aux administrateurs système qui se disent bah, « Jamais euh, j'arriverai à faire ça. Moi, je suis habitué à mes, mes adresses sur 32 bits. Et là, avoir des adresses sur 128 bits avec cette représentation bi bizarre, eh bien j'y arriverai jamais, j'arriverai jamais à, à gérer mon réseau et à me rappeler de, de tous ces trucs-là. Alors je vous rassure, euh, ce ne sont pas des vraies adresses IPv6, elles sont construites à la manière d'IPv6, mais ce sont des nombres aléatoires. Et il est évident que personne ne peut se rappeler de 128 bits aléatoires. Déjà votre adresse MAC, l'adresse MAC de votre carte Ethernet ou Wi-Fi, vous n'arrivez pas à vous en rappeler, alors euh, sur 48 bits. Maintenant, si on la met sur 128 bits, il n'y a aucune raison que vous vous en rappeliez. Par contre, si vous connaissez la structure qui a derrière l'adresse, eh bien, ça va devenir beaucoup plus simple à, à gérer et euh, ça vous fera moins peur. Donc, l'idée que je voudrais que vous ayez à la fin du cours, c'est de voir, de penser que l'adressage IPv6 est plus simple en fait que ce que l'on fait en IPv4. C'est nouveau, donc ça fait peur, mais on va voir qu'en réalité, on a plein de choses qui nous nous facilitent la vie. Alors, donc là, on a vu c'était des nombres aléatoires. En fait, une adresse IPv6, donc c'est mieux qu'une adresse IPv4 pour plusieurs raisons. En IPv4, vous prenez une valeur, je sais pas, moi, par exemple, euh, vous avez 32 bits, et vous mettez 128.93. .17.1. donc ça c'est vous prenez vos 32 bits vous les divisez en mots de 8 bits et vous séparez par des points bon, en IPv6 vous prenez vos 128 bits vous les divisez par mots de 16 bits et à la place de mettre un point vous mettez un deux points et donc on a quelque chose de euh, on, re, on retrouve cette séquence alors en plus ce qui est casse-pied en, en IPv4, c'est que l'on passe d'une représentation binaire à une représentation à base 10. Et c'est toujours casse-pied à gérer, ça, parce qu'on euh, ne sait pas très bien où se trouve la, la frontière des bits. Par exemple, si ici, je vous avais mis à la place 215, 214, et je vous donnais un netmask slash 26, bah, quel est le numéro de la station quel est le numéro euh, du sous-réseau utilisé Eh bien, c'est pas euh, c'est pas évident. Il faudrait connaître les deux premiers bits de 214, et euh, ça, on a beaucoup de mal à, à les connaître. Alors en IPv6, comme on va essayer de de cacher cet objet technique aux, aux utilisateurs, eh bien, on va repasse, on va passer à une représentation hexadécimale et une représentation hexadécimale, bah, c'est beaucoup plus simple à convertir en binaire et donc à partir de là on, on a une, un mapping plus facile avec des longueurs de préfixes qui peuvent être euh, variables. Donc ça c'est la première représentation, mais vous allez me dire bah c'est horrible cette représentation parce que il euh, y a beaucoup de trucs à écrire. Mais on va essayer maintenant de, de la simplifier et donc de par exemple quand on a des zéros qui sont à gauche d'un nombre. Eh bien on peut les éliminer et ça va donc de cette manière là réduire la, la taille de la notation. Alors on peut faire encore mieux, c'est si on a une séquence de bits à zéro, eh bien on peut complètement l'éliminer de la représentation et mettre à la place deux points, deux points. Alors évidemment quand on voit deux points, deux points ici, on, on ne connaît pas la, la longueur, mais comme on sait que le reste L'ensemble doit faire 128 bits. Eh bien, on peut en déduire la longueur de cette séquence de points de points. Évidemment, la, la règle, c'est que vous pouvez le faire qu'une seule fois. Vous n'avez pas le droit d'écrire quelque chose de points de points, quelque chose de points de points, quelque chose. Parce que si vous faites ça, vous n'aurez plus de donc vous n'aurez plus de connaissance de de ces longueurs là. Donc, on va le faire apparaître une fois. Alors l'exemple le plus, le plus joli, c'est l'adresse lien local. En IPv4, c'est 227.0.0.1. Donc c'est l'adresse qui permet, qui permet à deux processus dans votre machine de, de communiquer entre eux. Donc là, on ne passe pas par le réseau, on boucle directement par le noyau de la machine et on va d'un processus à l'autre. Donc vous verrez ça dans les TP par exemple, quand on commencera à faire le routage. Vous allez avoir dans, dans votre machine un processus de routage OSPF, par exemple. Donc on va utiliser un programme qui s'appelle Zebra. Donc vous allez avoir votre programme Zebra ou Quaga qui va tourner. Et vous allez, par exemple, avoir une instance d'OSPF. Et donc ces programmes-là sont des protocoles de routage qui communiquent avec le noyau. Quand vous allez vouloir vous connecter dessus, eh bien, vous allez ouvrir un shell et vous allez faire telnet, mettons OS 2.127.0.0.1 et après OSPFD si ma mémoire est bonne. Donc ça, ça sera le numéro de port qui correspond au port de monitoring pour accéder donc à la configuration d'OSPF. Donc là, votre programme telnet va communiquer en interne en utilisant cette adresse 127.0.0.1. Donc ça c'est une solution, alors un des avantages énormes d'IPv6, c'est qu'au lieu de mettre l'adresse lien local d'IPv4, on peut le faire en IPv6, et à ce moment-là, au lieu de taper cette horrible séquence, vous n'aurez qu'à taper telnet OSPF OSPFD. Donc là vous voyez trois caractères à taper, plutôt que cette séquence ici de, de caractères l'ingénieur système est feignant, bah il est content et donc ça lui permet de, de taper plus rapidement alors qu'est-ce que ça veut dire cette séquence là ça veut dire que l'on a 127 bits à 1 à 0 pardon et le dernier est à 1 donc ici on a cette, euh, cette représentation qui est la plus compacte que l'on peut avoir, alors on a on verra aussi par exemple une route par défaut. On avait vu qu'en IPv4, on l'a noté 0/0, /0, ce qui est équivalent à 0.0.0.0/0. Et eh bien en IPv6, on la notera 220 Donc tous les bits à 1 également. Donc ce qui nous fait que pour certaines adresses, on va avoir une représentation très courte. Même si derrière, on manipule 128 bits. Alors l'autre euh, cas. Alors vous avez vu, on a on sépare les mots de 16 bits par des deux points. Alors pourquoi on fait ça Eh bien parce que on a le droit, dans certains cas, et on regardera ces, ces cas quand on étudiera la transition, on a le droit de d'inclure une adresse IPv4 dans une adresse IPv6. Une adresse IPv4, c'est 32 bits. IPv6, c'est 128 bits. Donc, au maximum, on pourrait mettre 4 adresses IPv4 dans une adresse IPv6. On n'ira jamais jusqu'à là. De temps en temps, vous en trouverez une incluse. Dans d'autres cas, vous pouvez même en avoir deux. C'est de plus en plus rare, mais, mais ça, peut, ça peut exister. Et c'est utilisé dans les phases de transition pour passer d'IPv4 à IPv6. Donc c'est pour ça que là, ce que l'on va avoir, on va avoir les deux points qui vont nous montrer l'adresse. Donc ici, on a deux points, deux points, donc plein de bits à 0. FFFF, deux points, pardon, 192. C'était quoi 192.0.0. C'est point 2, point 1. Donc, qu'est-ce que ça fait Donc, 192, c'est C0, en hexa. Ça, c'est 0, 0. Et donc, j'aurais pu l'écrire aussi, 0, 2, 0, 1. Donc, l'équivalent aurait été FF. c 0, 0, 0, 0, 2, 0, 1. Alors, évidemment, ça ça apparaît moins clairement comme une adresse IPv4. Donc, si on le représente comme ça, on montre explicitement qu'on inclut une adresse IPv4 dans l'adresse IPv6. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a les points et les deux points pour séparer. Alors, le problème du deux points, c'est que ça peut être ambigu. Par exemple, si je vous fais telnet... 2001, 660, 7301, 1, 2.2.1, 2.80. Qu'est-ce que je fais On peut l'interpréter de deux manières. Vous savez que vous pouvez faire par exemple Telnet Toto 2.80. Ça, ça veut dire que vous ouvrez une connexion Telnet sur le port 80, le port utilisé généralement par les serveurs web. Là, c'est ambigu. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire ici Est-ce que je veux aller sur la machine qui se termine par 1.80 ou sur la machine dont l'adresse IPv6 se termine par 1, et sur le port 80. Donc là on peut avoir des ambiguïtés, alors quand on a ce type d'ambiguïté, ce que l'on fait, c'est que l'on met l'adresse IPv6 entre crochets. Et en la mettant entre crochets, donc vous allez pouvoir indiquer vers quel port, euh, ici, ici vous avez l'adresse IPv6, et ici vous avez le numéro de port. Donc ça, ça peut être des choses que vous aurez à taper, par exemple, dans un browser web. Si vous avez un, un serveur, une machine IPv6, un serveur IPv6, dont vous ne connaissez que l'adresse IPv6, et vous voulez aller sur un port particulier, ben à ce moment-là, vous devez utiliser cette notation entre crochets. Donc, ça c'est quelques petites difficultés, mais bon, c'est à savoir, Alors le, le seul gros piège que l'on peut avoir sur une adresse IPv6, c'est de pas faire attention justement à l'optimisation qu'on a fait au début. Et par exemple, quand je tape 2001 0db8 2.3, eh bien, quand je tape ça, 2001 0db8 2.3, 2.2. 40. Alors, vous voyez, on reprend la notation CIDR qu'on a utilisé, euh, qu'on avait vu la dernière fois. Donc 40, qu'est-ce que ça veut dire Bon, ça veut dire qu'on a utilisé 40 bits. Si vous regardez une adresse IPv6, on a vu que chaque caractère représente 4 bits. Donc 40, ça veut dire que je prends 10 caractères. Et donc je vais me dire 10 caractères, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, euh... 9, 10. Donc là, c'est bizarre. Donc là, il y a un problème. En fait, là, j'ai mal noté la représentation. Donc ce n'est pas le 3 que j'ai impliqué, mais en fait, j'aurais dû écrire correctement mon 3, c'est-à-dire dans la forme étendue, 0, 0, 0, 3. Et quand je fais 2 .2 40 en fait, j'ai pris 0.0, et je n'ai pas pris le 3. Donc, c'est un piège, c'est-à-dire que quand vous voyez ce genre de choses, avec un slash, vous devez quand même avoir, non pas la représentation compressée que vous utilisez pour économiser de l'encre, mais bien voir la représentation complète où vous allez donc avoir cet alignement. Et donc, si vous vouliez représenter 3, puisque vous vouliez avoir un 3 ici, eh bien, en fait, vous auriez dû avoir 2001, 0 db8, 2 points, alors j'aurais pu écrire 0, 3, 0, 0 2 points, 2 points, slash 40. Et cette manière-là, je présente les 10 premiers caractères, et donc là, j'ai bien mon 0,3. Alors, si je suis feignant, évidemment, je peux aussi éliminer ce 3 et juste noter donc, 300 slash 40. Et de cette manière-là, je, euh, je prends le 3 en considération. Donc, on verra ça dans, dans, des, dans des, des préfixes par la suite. Donc, il faut faire attention à cette, euh, cet alignement sur, euh, sur la gauche. Donc voilà, ça c'est le seul piège que vous avez au niveau de la notation. Alors on en a peut-être parlé un peu la dernière fois, mais la question c'est, est-ce que ça va suffire Donc vous avez en mémoire le, les problèmes que l'on avait eu en, en, dans les années 93, quand l'internet V4 a explosé. Et on se rappelle ce qui avait été dit dans les années 10 ans avant, en 83, en disant on prend des adresses IPv4 sur 32 bits, parce que on a 100 machines sur le réseau, et arriver à 4 milliards de machines sur le réseau, c'est complètement inimaginable. Donc on a tout l'espace suffisant avec 32 bits pour numéroter tous les ordinateurs sur Terre pour des siècles et des siècles. Bon. Évidemment, les progrès techniques ont fait que maintenant, les ordinateurs ne tiennent plus dans des salles climatisées, mais c'est à peu près tout qui va être connecté au réseau. Donc déjà, vous avez vos, vos ordinateurs, vous avez vos téléphones portables, vous avez les téléphones fixes aussi, qui sont de plus en plus avec une adresse IP. Bientôt, vous aurez vos voitures qui seront connectées avec des adresses IP, ainsi de suite. Donc on a de plus en plus d'objets, d'éléments qui vont être connectés au réseau. Donc, est-ce que 128 bits, avec 128 bits, on ne va pas reproduire l'erreur qu'on a faite il y a en 83 en mettant 32 bits en disant on a largement la place. Alors a priori, non, c'est-à-dire qu'on n'aura pas à changer de protocole IP dans les années qui viennent, parce que 2 puissance 128, c'est un nombre énorme, hein, c'est 3,34 suivi de. 38 zéros, donc ça fait un nombre énorme, hein, je ne vous le prononcerai pas. Mais si on prend le nombre d'habitants sur Terre en 2020, chaque habitant sur Terre aura 60 000 milliards de milliards d'adresses. Alors si vous regardez en IPv4 à l'heure actuelle, un Américain en a 6, vu toutes les classes A qui ont été allouées au démarrage, un Européen en a une, un Chinois en a 0,1 et un Indien en a 0,0,1. Donc, en passant en IPV6, tout habitant sur Terre aura 60 000 milliards de milliards d'adresses. Donc, ça devrait être suffisant pour connecter tous vos téléphones portables, toutes vos voitures, tous, euh, tous vos ordinateurs euh, et autres sur, euh, sur le réseau, en pensant aux ampoules électriques, etc. Et donc, en fait, on peut dire, alors vous avez plein d'analogies pour, euh, pour parler d'IPv6, on peut dire que si le volume des adresses IPv6, 4 tenait dans un seau, le volume des adresses IPv6 serait équivalent au soleil, au volume du soleil. Ou des, des choses comme ça, Enfin, pour montrer toujours que c'est un nombre considérable. Alors je ne sais pas si ces analogies sont... Vrai, hein, j'ai jamais fait les calculs, mais en gros, ça veut dire qu'on n'arrivera jamais au bout de, euh, de cet espace d'adressage, et n'arrivant jamais au bout, eh bien, on peut justifier une longueur d'adresse fixe. Alors, ça c'est un peu l'amusement des informaticiens hein, à trouver des, des analogies stupides pour montrer qu'IPv6 il PV6, euh, y a beaucoup de choses mais ça a été mal compris par la communauté. En gros, vous avez des gens qui disent, Bon, va, quand un enfant va naître, on va lui donner son adresse IPv6. Ou ma chaise, ici, je vais lui donner une adresse IPv6. Comme ça, je pourrais la mettre dans mon inventaire. Alors ça, c'est complètement stupide. Parce que vous avez peut-être une adresse IPv6, mais l'adresse IPv6 n'a de sens que quand vous êtes connecté au réseau. Quand vous n'êtes pas connecté au réseau, vous n'avez pas d'adresse IPv6 et vous ne devez pas en avoir. Alors en plus, l'adresse IP, en IPv6, on va reproduire ce que l'on fait en IPv4 avec CIDR, c'est-à-dire que l'adresse sert à vous localiser dans le réseau. Et donc, si vous changez de place dans le réseau, eh bien, vous devez changer d'adresse. Donc, vous verrez euh, avec Jean-Marie Bonin... Les, les protocoles de mobilité donc mobile IP par exemple c'est un moyen de jongler avec des adresses quand vous vous déplacez dans le réseau donc on ne peut pas donner une adresse IP à un bébé qui vient de naître parce que sinon il ne pourrait plus quitter la maternité il serait donc lié au réseau de, de la maternité donc ça c'est un premier problème deuxième problème c'est que même si vous ne bougez pas vous aurez peut-être à renuméroter parce que même si vous, vous, vous votre réseau, votre entreprise n'évolue pas, l'environnement extérieur va évoluer. Les opérateurs vont se faire racheter entre eux, de nouveaux opérateurs vont apparaître, l'interconnexion entre les opérateurs va être modifiée. Et donc on va peut-être se retrouver avec des plans d'adressage qui sont moins optimaux et on aurait intérêt de temps en temps à changer les règles d'adressage pour s'adapter à l'évolution du réseau. Voilà. Ce que je vous dis là, c'est un rêve. C'était des choses qui étaient un peu prévues à l'origine d'IPV6. On va en retrouver des séquelles dans, dans les protocoles. On avait même euh, au début dans les scénarios d'IPV6 pensé au fait que le matin vous pouviez vous connecter à un opérateur et l'après-midi à un autre, pour des raisons tarifaires. Mais ce, ce genre de choses est abandonné. Chose plus, plus grave, entre guillemets, c'est qu'à l'origine, et on verra, les plans d'adressage d'IPV6 ont essayé de faire disparaître les adresses PI, Provider Independent, qu'on avait vu la semaine dernière et qui permettaient à une société de pouvoir gérer le multi-homing. Donc ça, il y avait des tentatives, on les verra par la suite, mais ça n'a pas marché. Ce qui fait que tous les registres ont réintroduit maintenant l'adressage PI pour IPv6. Et donc ça veut dire que pour des grosses sociétés, on va leur donner un préfixe. Alors pas à vie, il y a quelques, dans les contrats euh, qui lient ces sociétés avec leurs registres, il y a des contrats pour qu'elles puissent rendre ces préfixes. Mais en règle générale, donc pour l'instant on considère que c'est une allocation à vie. Et que ces sociétés, donc, ne renuméroteront jamais. Alors, si c'est vrai au niveau de grandes sociétés, c'est un peu plus gênant au niveau des particuliers. Euh, si vous prenez euh, Madame Michu, eh bien, pour l'instant, elle a son abonnement à DSL, elle est très contente, elle peut lire Ouest France sans problème. Par contre, dans quelques années, elle aura peut-être besoin... Pour des raisons de sécurité, mettons qu'elle est malade, elle a du monitoring chez elle à la maison, donc on voudrait un accès en secours à son un accès à DSL. Et donc on va connecter son réseau à deux opérateurs. Un sur ADSL ou sur fibre et un autre en LTE. Et bien, dans ce cas-là, la gestion du multi-homing va être beaucoup plus complexe. Parce que si on lui donne un PI à Mme Michu, ça veut dire que l'on va rajouter une entrée dans toutes les tables de routage de la Terre, donc dans tous les routeurs IPv6, enfin de cœur de réseau. Donc si ça se cale pour des grandes compagnies, parce qu'il y en a peu, si on applique ça au grand public, eh bien on explose les, les tables de routage. Donc ça veut dire que derrière, on a des solutions à l'heure actuelle qui sont provisoires, et donc il faut quand même avoir en tête des solutions pour pouvoir renuméroter des réseaux, pour pouvoir gérer le multi-homing de manière beaucoup plus scalable. Mais à l'heure actuelle, on n'a aucune solution euh, crédible, en, ou, ou de solutions qui sont largement déployées. On est encore de ce côté-là, au niveau de, de, de, prot euh, de, de protocoles qui sont définis au niveau de la recherche. Et donc, il faut euh, continuer à travailler sur ce point. Donc, d'un point de vue opérationnel... Ce que vous avez à l'heure actuelle, c'est à peu près les mêmes règles d'allocation qu'en IPv4, c'est-à-dire qu'un qu site terminal qui n'a pas besoin de multi-homing se verra attribuer à un provider aggregable, donc qui dépend de son ISP, et si vous êtes un gros site qui est connecté à plusieurs ISP, à ce moment-là, vous pourrez avoir un PI. Et donc, vous avez un préfixe pour la vie dans, dans ces cas-là.